Bonjour, on va revenir quelques minutes sur un exercice que vous avez sans doute dû déjà faire avec les tuteurs euh, au mois d'octobre, qui consiste à évaluer les résultats, la fiabilité des résultats issus d'une recherche sur un moteur de recherche généraliste. Alors, j'explique rapidement ce que j'entends par moteur de recherche généraliste. Il s'agit du coup d'un moteur de recherche qui n'est pas spécialisé à l'instar de PubMed. Ça peut être par exemple Google. Ça peut être aussi le moteur de recherche qui est devenu le moteur de, par défaut dans de, de l'administration et l'enseignement supérieur français, qui est Quant, qui repose largement d'ailleurs sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc là, il s'agit de résultats obtenus par une, une requête sur Google Search, Google, euh, avec les mots-clés ibuprofène et asthme. Donc, le tri de l'information que l'on obtient, c'est une compétence essentielle à acquérir, mais ça s'acquiert évidemment pas dans un, un cours, qu'il soit en, en première année de licence, troisième année de licence, ou même durant le, le cours de sa formation à l'université, ça s'acquiert tout au long de sa vie, en fait. Au fur et à mesure qu'on connaît un domaine, on connaît aussi les sources qui sont les plus fiables. Cela dit, il y a quelques réflexes que vous pouvez d'emblée euh, faire euh, vôtres. Euh, donc là, nous avons en fait une liste de résultats euh, qui sont... Euh, assez inégaux quant à leur validité a priori, en tout cas. Et un œil exercé, en fait, reconnaît assez vite ce qui est de l'ordre du périodique euh, vraiment grand public. Euh, donc là, c'est le cas avec, par exemple, Healthline, ici, ou encore Medical News Today. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des journaux qui... Euh, euh, ne publie que des, des choses inexactes, hein, mais euh, il, faut, il faut bien prendre conscience du fait qu'il s'adresse à un public très large. Et euh, par contraste, vous avez euh, des, euh, deux résultats en fait, qui émanent de revues spécialisées. Euh, là, ici, on reconnaît l'adresse de PubMed, d'ailleurs, PubMed est cité là. Euh, et là, par contre, en fait, on finit à, à force, au cours de ces universitaires, à reconnaître les initiales des principaux journaux euh, médicaux. Là, c'est BMJ, donc euh, British Medical Journal. Euh, ces deux euh, résultats ont aussi cette particularité d'avoir un taux de citation. Par exemple, là, cité 20 fois, ou ici, cité 9 fois. Donc, c'est en fait un indice bibliométrique. Donc, ça compte en fait. La bibliométrie, ça consiste à compter le nombre de citations reçues par, un, par un, une publication dans d'autres publications. Euh, donc, euh, d'après en tout cas l'index de Google Scholar, puisque ces chiffres proviennent en fait de Google Scholar, euh, donc ces, euh, ces chiffres euh, nous, un, nous donnent un, en fait un impact euh, de la publication euh, dans la littérature scientifique. Donc, plus un article est cité un grand nombre de fois et a priori, plus son impact est fort. Voilà, donc ça, ça distingue bien en fait, l'autotisation euh, euh, distingue, distingue bien les, les, les articles provenant de revues scientifiques scientifique des deux autres résultats. Alors, vous voyez qu'ici, l'apparition de l'URL, elle est quand même importante en fait, pour savoir à, à quoi on a affaire. Euh, C'est pour ça que si jamais, il y en a été question à un moment, euh, Google décide de supprimer en fait, ces URL, euh, je trouve que les résultats euh, obtenus dans une recherche sur ce moteur de recherche risque d'être beaucoup moins lisibles et euh, moins facilement... Euh, évaluables, en fait, au premier coup d'œil. Attardons-nous deux minutes sur les deux sites généralistes que nous avons trouvés dans cette page de résultats, donc uh, healthline.com et medicalnewstoday.com. Uh, il pourrait s'agir uh, de bons sites de vulgarisation, il s'agit à l'évidence d'autre chose que de sites euh, scientifiques, comme on l'a vu. Uh, bon, il va falloir donc évaluer cette information qu'on trouve sur les deux sites, alors pour ça... On peut tout simplement aller sur le premier Healthline. Un coup d'œil sur le design du site euh, nous donne euh, quelques idées sur le public recherché par ce site. Hein. On est plutôt dans l'ordre de ces publications sur... Euh, le bien-être en général, euh, et la santé parfois aussi. Euh, mais voilà, il est question de bien-être surtout, de wellness, comme disent les Américains. Donc euh, le site n'a pas une apparence très médicale, euh, bien qu'il nous invite ici à, à nous auto-diagnostiquer, symptom checker. Donc ce qui est toujours étrange hein, sur des sites en ligne, euh, mais pas forcément sur des, ces sites très grand public euh, qui diffusent surtout de l'information euh, voilà, à destination d'un public féminin, a priori, euh, en tout cas sur le thème de la, du bien-être. Donc, ce n'est pas là, en tout cas, qu'on peut espérer avoir de l'information euh, très exacte sur euh, les problèmes médicaux euh, contemporains. Euh, allons voir maintenant l'autre euh, site, hein, Medical News Today. Ici, vous voyez qu'il y a du contenu plus en rapport avec les médicaments, avec des problèmes médicaux, euh, des maladies précises. On est moins dans le bien-être et davantage dans euh, les, le soin, et notamment le, le soins médicaux, euh, même s'il reste quelques articles concernant la psychologie en général. Euh, donc, Ceci pourrait nous inspirer davantage confiance que le premier, euh, là à ce niveau d'investigation il convient d'aller voir ce que le reste du web dit de ce site là euh, on peut toujours consulter la page about ou à propos pour, dire, pour, pour lire ce que le site dit de lui même mais en fait on n'est pas à l'abri que ce que ce site dit de lui même soit bidonné largement inventé ou en tout cas exagéré donc on va plutôt aller chercher à voir ce que la toile dit de ce site alors pour ça on va faire c'est ce le principe de ce que j'appelle la recherche périphérique, c'est-à-dire qu'on va faire une recherche sur toutes les pages qui mentionnent le site en excluant les pages du site lui-même pour éviter d'avoir du bruit, des résultats non pertinents. donc Pour ça, on va, utiliser, on va changer de moteur de recherche si on utilise Quant ou comme moi, DuckDuckGo. On va passer sur Google, ça, ça, ça marche mieux avec ce moteur de recherche. Et on va... Euh, taper le nom de domaine du site, Medigar News Today, deux fois, pour pouvoir exclure des résultats de la recherche, toutes les pages qui euh, proviennent du site lui-même, pour éviter d'avoir des résultats qui ne sont pas pertinents. Quand on fait ce genre de recherche périphérique, alors il n'est pas du tout rare d'avoir comme premier résultat des articles de Wikipédia, ici en français et en anglais, mais aussi ce type de résultat. Euh, il s'agit en fait d'un travail de fact-checking opéré par une association euh, donc, qui euh, maintient le site médical Pardon, euh, Media Bias Fact Checked, Check. Fact check. Euh, donc, il s'agit, pour les gens qui maintiennent ce site, de juger euh, les médias américains en fonction de biais euh, qui peuvent être euh, politiques, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou bien, euh, pro-scientifique, ou au contraire, euh, euh, d'essayer de, de trouver, enfin, d'essayer de caractériser des euh, revues qui euh, s'éloignent de l'exactitude scientifique comme étant des, re des revues pseudo-scientifiques, par exemple. Dans le domaine politique, vous avez beaucoup de sites euh, qui, euh, ainsi, font du travail de fact-checking ou qui essayent d'évaluer en tout cas la crédibilité des, des revues. C chez les Américains, vous avez euh, le site Snopes, vous avez Politifact, et chez nous, vous avez euh, les principaux médias, en fait, qui mettent en ligne euh, leur propre travail de fact-checking, à savoir par exemple Decodex, Décodex, euh, libération à son propre site de fact-checking. Donc voilà, là on est sur de l'information du même ordre. Alors concernant euh, Medical News Today, donc ce site est noté comme étant pro-science. Bon, après il faut savoir où placer sa confiance, en l'occurrence peut-être que vous n'aurez pas confiance en ce type de jugement sur ce, sur ce site-là, vous devrez euh, continuer à ce moment-là à investiguer davantage. À un moment donné, on doit s'arrêter, faute de temps, mais il faut aller au plus vite, voir les sources qui sont les plus fiables pour, pour juger de la crédibilité d'un site. On peut le faire avec Wikipédia également. Donc il s'agit d'un... Là, en l'occurrence, Medical News Today est un site américain, donc je vais partir du principe que l'article de Wikipédia de la Wikipédia anglophone est plus fournie. J'ai quelques informations sur qui finance cette revue, ce qui on dit parfois à long. Ici, pas trop en fait. Euh, donc, l'article étant assez court, je vais aller sur l'onglet discussion ou talk dans la version anglo-saxonne de Wikipédia. Et de manière générale, je vous incite chaque fois que vous êtes sur, sur un article de Wikipédia à aller absolument sur cet onglet, ça vous permet de repérer dans l'article de Wikipédia ce qui peut éventuellement poser problème. En effet, la page discussion relative à l'article expose toutes les controverses entre Wikipédiens, les points de tension, les tiraillements et les arguments de chacun. Là, la page discussion, elle n'est pas très étendue non plus. Il y a un Wikipédien qui a proposé de supprimer cet article parce que la, la revue, pour lui, euh, n'est pas assez influente pour mériter un article dans la Wikipédia, ce qui est en débat actuellement, en fait, euh, par rapport en tout cas à, à Medical News Today. C'est un débat qui n'est pas tranché, manifestement. Mais là, ce qui peut peut-être nous inciter à davantage de, de défiance, euh, en tout cas, ce, sur quoi il faut, euh, être, ce dont il faut être conscient par rapport à ce site, c'est qu'il peut avoir, être le véhicule aussi d'idées de de, enfin, politiques hein, situé là il s'agit manifestement d'un site qui euh, sur la question de l'avortement ne sera pas forcément neutre. Voilà en deux mots le principe de la recherche périphérique qui consiste à ne pas passer trop de temps euh, dans la lecture de ce que le site dit de lui-même ou ce qu'il expose comme information mais euh, à aller assez rapidement trouver de l'information sur le web à propos de ce site et à sélectionner dans les résultats que l'on trouve euh, les sources d'informations qui nous paraissent les plus fiables.